« Come prima », c'est un livre qui, parle, qui raconte l'histoire de deux frères. On est au tout début des années 60 et ce sont deux frères qui ne se sont pas vus depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et le livre démarre, l'un des deux vient chercher l'autre pour lui annoncer la mort de leur père et lui demander de rentrer en Italie avec lui à cette occasion. Donc, le récit, en fait, ça va être cette espèce de road trip comme ça, entre ces deux personnages qui, en Fiat 500, vont faire les, deux, les 2000 km qui les séparent de leur village natal. Et pendant ces 3 ou 4 jours de trajet, ben, on va essayer de suivre d'abord, de comprendre pourquoi ça fait plus de 10 ans qu'ils ne se sont pas vus, pourquoi il pourquoi y a autant de silence entre eux au début, pourquoi il y a tant de choses qui ont l'air de remonter quand même à la surface, même contre leur gré, et puis surtout, euh, essayer de raconter ces histoires autour des des fois des malentendus et des quiproquos autour desquels on, on, on, on se construit parfois dans la vie, sur lesquels on revient jamais avec des gens, sur lesquels on ne met plus de mots et puis qui font qu'à un moment ces malentendus deviennent un morceau de ce qu'on est, une partie de ce qu'on est, sans même vraiment plus trop savoir en fait, euh, alors, ni leurs origines, ni les raisons, ni, ni quoi en faire quoi. Donc voilà, comme mes prima c'est ça, c'est un voyage à tous les sens du terme. C'est un livre que j'ai commencé à écrire, moi, alors que je venais de retourner vivre en Italie, parce que je suis d'origine italienne, que à ce moment-là, je viens de devenir papa, que ça fait des années que je ne suis pas retourné en Italie, que je sens que ces racines-là et que ce fil-là est en train de s'éloigner un peu trop de moi. Et avec l'arrivée de cette petite fille, j'ai le sentiment presque d'urgence, un sentiment d'urgence, de de ne bah, pas perdre complètement ce fil, de ne pas perdre complètement ces racines-là euh, parce qu'elles euh, elles ont énormément de sens et encore beaucoup de présence chez moi. Et j'ai envie d'emmener cette petite fille euh, grandir là-bas pour euh, reconstruire des choses avec elle et, et, et lui, lui proposer en fait la double culture que, que, que j'ai eue moi parce que j'ai passé beaucoup de temps enfant en Italie, j'ai de la famille, j'ai passé énormément de, de vacances et j'ai beaucoup de souvenirs c'est un pays qui est extrêmement, enfin ancré en très profondément euh, en moi une culture euh, qui est une véritable. je suis véritablement constitué d'une partie de la culture euh, de, de ce pays. Donc euh, c'est en partant là-bas que euh, beaucoup de choses sont venues me sont venues en tête, me sont, sont montées à la surface surtout. Grosso modo quand j'arrive en Italie, euh, euh, je, je vais traverser assez rapidement une, une sorte d'une période de, de, de blocage complet vis-à-vis -vis du dessin. Euh, je, je me retrouve dans une espèce de, face à une situation dans laquelle énormément de, de doutes et de questionnement et d'hésitation euh, euh, me remonte au visage euh, et se matérialise, se cristallise autour de la pratique du dessin et je vais passer des mois sans parvenir à dessiner. Euh, C'est quelque chose que je n'ai jamais traversé avant, euh, sur lequel je n'ai pas les clés de, de ça. Et une des, c'est-à-dire un des outils que je vais utiliser pour ne pas me noyer complètement, ça va être de commencer à écrire. Alors pas du tout d'écrire une histoire, au départ J'ai aucune intention de faire un livre, je veux juste écrire des choses qui me trottent en tête pour essayer de les, de les coucher, de les sortir, de les regarder d'un peu plus loin. Et je vais remplir comme ça des, des, des carnets et des carnets de, de pensées, d'idées, de, de, de choses qui me trottent en tête et dont je ne sais pas trop quoi faire. Et au bout de quelques mois, je m'aperçois d'abord qu'il ben, y a des thèmes qui reviennent régulièrement, pas toujours avec les mêmes mots, pas toujours de la même manière, qui n'ont pas toujours le même, les mêmes aboutissements, mais il y a quand même deux, trois thématiques qui, re, qui reviennent en permanence dans, dans, dans, dans ces choses que j'essaie de sortir et que quand je les combine entre elles, il ben y a, a peut-être un début d'histoire qui, qui se précise. Et du coup, j'ai pris ça, j'ai pris cette matière et j'ai commencé à essayer là, de, ben, de tirer un peu le fil, euh, ce, ce, ce fil, en, en voyant s'il allait casser ou si, au contraire, j'allais pouvoir euh, faire une bobine avec tout ça. Et, et doucement, un récit a commencé à, à, à naître dans lequel, du coup, voilà, c'est vraiment une fiction ce, ce, ce livre, ce n'est pas du tout une autobiographie, à aucun moment. Euh, en revanche, euh, voilà, je ne peux pas nier que euh, c'est un récit qui est extrêmement nourri euh, d'un terreau très personnel et de choses que j'ai eu besoin d'aborder par rapport à la fratrie, euh, la paternité et par rapport à, à mes racines italiennes aussi, qui ont qu on pris une place auquel je ne m'attendais pas en retournant vivre là-bas. Donc tout ça, voilà, tout ça, ça a créé un espèce de, de magma dont j'ai essayé de faire une histoire.